Bon, euh, c'est reparti, je trouve pas ma brosse à dents, là encore du jouet avec. J'en peux plus, pourquoi les gamins ils touchent tout, ils attrapent tout, ils jouent avec tout bah Écoute, c'est leur truc, hein. ils ouvrent tous les tiroirs, toutes les petites cachettes, les placards, ils sortent tout et puis ils en foutent partout, c'est une sorte de petit cambrioleur en fait. Ouais, ou des là, vu qu'elle se souvient jamais où elle fout les trucs. <rire> Mais heureusement qu'on reste pas comme ça toute notre vie Imagine, t'arrives chez des potes, tu prends leur clés de bagnole, tu les bloques dans la litière du chat, t'ouvres les placards, tu regardes sous le lit. Ouais, mais quand tu réfléchis, on reste comme ça toute notre vie, on est curieux, on adore la vie des gens. Ouais, c'est vrai qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Bah oui, regarde ton pote Ludo, ça se trouve, il est pédophile. Et ta mère, elle dit qu'elle fait des réunions de perroir, mais ça se trouve, elle a l'air godes à ses copines. Arrête avec ma mère. Arrête avec mes potes. Bon, on laisse la petite une semaine chez ta mère. Il faut absolument qu'on fasse une liste de tout ce à quoi elle doit faire attention. Mm. Parce que nos parents, ils croient tout savoir, mais en fait, ils ont tout oublié. Surtout ta mère. Non mais même passé deux ans, ils continuent de goûter tout ce qui est nouveau. Si on l'arrêtait pas, elle mangerait tous les mégots qu'il y a par terre. Mais grave, les feuilles, les cailloux, le mar de café. Ah, oh, faut que je dise à ma mère de cacher toutes les boîtes de mouchoirs. C'est quoi ce truc de tout vouloir retirer de la boîte et Je sais pas pourquoi ils font ça. Il faut absolument dire à ta mère qu'elle fasse attention aux boutons sur lesquels la petite peut appuyer. Machine à café, télécommande, lave-vaisselle. La dernière fois, elle a fait une machine à 90 degrés. Je ne rentre plus dans mes boxeurs. Non, mais ça, c'est pas la machine à laver, Fred. C'est les gâteaux du confinement. Hmm. L'orgueil des parents, ça nous fout vraiment dans la merde. Mais ouais, tu m'étonnes. Dès qu'il commence à marcher, on est super fiers Et puis en fait, euh, dès que c'est parti, euh, ça devient l'enfer. Ils sont tellement déterminés, ils lâchent rien, mais en même temps, ils ont que ça à faire. Mais grave, il y a par exemple ce truc-là, de toujours vouloir monter euh, le plus haut possible sur l'endroit le plus inaccessible et le plus dangereux. Mais ça, c'est l'ambition d'un enfant, c'est dans l'instinct, quoi T'imagines 10 ans à tenir un rythme comme ça Moi, je comprends que les ados, ils soient crevés. Grimper, sauter, courir, grimper, sauter, courir, crier, grimper, sauter, courir, grimper, sauter, courir. Ah, tiens, il y a Marion qui fait un apéro samedi prochain. Eh bah cool, c'est reparti pour un tour, la guerre avec la petite. On va avoir le droit à quoi euh, Le vin renversé, la tomate cerise qu'elle met dans sa bouche et qu'elle repose dans le bol, la main qu'elle trempe dans le, dans le bol de cacahuètes comme si elle jouait à motus. C'est vrai que si elle pouvait manger sa purée aussi vite que ses bretzels. C'est clair. En fait, pour être bien, quand on organise un apéro, on devrait le faire sur un comptoir de bar avec des chaises de bar à 1,50 m du sol. Avec des barbelés tout autour. Mais grave. Et de la dynamite. Ouais. Et des pièges à loup. Ouais. Bon, euh, j'en ai marre, j'abandonne. Qu'est-ce qui se passe ah, bah, Elle veut pas se laver non dents, elle préfère jouer avec l'eau du robinet, là, comme ça. Là. Bah, ferme le robinet. Bah, quand je le fais, elle hurle. Mais du coup, elle fait quoi Elle saute sur le lit c'est quoi ce truc des enfants toujours à sauter sur le lit Bah je sais pas, je pensais que c'était instinctif, mais euh, les matelas ça n'existait pas à l'ère préhistorique. Bah je sais pas, peut-être que les enfants de la préhistoire ils sautaient sur des mammouths morts. Quoi Non, puis ce truc chez les gamins, tu sais, de passer d'une activité à l'autre euh, en deux minutes. Mais sans rien ranger. Hein. En fait le bordel ne les dérange pas. Non mais ça, ça me dérange pas, hein. moi ce qui me saoule vraiment c'est les crises qui peuvent taper pour des choses super anodines. Hier, le coup de l'opercule du yaourt que j'ai osé retirer alors qu'elle voulait le faire, l'enfer. Elle m'a fait ça la semaine dernière, là, parce que j'ai appuyé sur le bouton de l'étage dans l'ascenseur à sa place. Et suis bien... Hein Fred Oui J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je t'écoute. La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé ta brosse à dents. Cool Et la mauvaise alors Regarde. Ah oh, putain cet enfant me dégoûte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec vos amis, vous abonner à notre page, y compris sur YouTube. Et sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être averti quand une nouvelle vidéo sort. Et abonnez-vous à notre compte Instagram. Il y a des super photos inédites avec notre fille qui est toujours coupée comme ça, là, au niveau des yeux. On ne voit jamais son visage, on ne sait pas comment ça se passe, mais bon, on ne sait pas cadrer les photos. Exactement. Et bientôt des photos de moi avec d'autres femmes sur ce fameux Instagram, bien sûr.